Yo tout le monde, moi j'espère que vous allez bien. Il fait beau, il fait chaud, le soleil Bon, suite à la dernière vidéo que j'ai fait de ma petite présentation, on va dire plutôt à mes trois grandes questions que j'ai répondues, euh, qui me sont posées à peu près tous les jours, vous avez été nombreux à m'envoyer des commentaires positifs, et à m'envoyer des messages positifs. Du coup, j'ai décidé de vous faire une succession de vidéos. Mais quoi comme genre de succession de vidéos Tout simplement quand je vous dis Epic Spin, Benny Up, Watchtower, 360, 180, mes couilles. Donc j'ai décidé de vous faire une succession de vidéos. tricks, c'est-à-dire, je vais présenter le tricks et je vais vous montrer comment le faire, tout simplement. Mais bon, on commence par quoi mm -hmm. Moi j'ai une idée, de toute façon j'ai envie de commencer par ce tricks. ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, Benny Up <musique> Je pense que vous avez compris Qu'est-ce que c'est un baigny-up Un baigny-up Pas un bignup. Le baigny-up C'est lever les deux roues Sauter un petit peu comme un comme un lapin Un lapin Bon bien sûr Le baigny-up ne vient pas De cette discipline à proprement dit On a été piqué ça On va dire dans le skate Le BMX En skate ça s'appelle plus un ollie Bien sûr ça s'appelle pas un baigny-up Mais ça reste dans le même principe Donc maintenant Je vais essayer de vous expliquer Comment faire un baigny-up c'est parti Vous allez voir, le beign-up c'est super simple. Il suffit de maîtriser 4 actions et de le faire dans le bon ordre. Accélérateur, embrayage, frein et poids du corps. C'est super simple. Alors, comme je vous ai dit, il y a besoin de faire 4 actions. Les deux premières actions qui est nécessaire de faire un petit peu, on va dire, en simultané, c'est l'accélérateur et l'embrayage pour lever l'avant. Car comme je vous ai dit, c'est comme en BMX il faut lever l'avant et ensuite lever l'arrière. Bien sûr, ne pas oublier de bien serrer le réservoir. Ensuite, il faudra reembrayer et refréner pour bloquer la roue. Ça va vous aider à vous projeter en avant. Bien sûr, il n'y a pas que le frein qui va vous aider à faire le Benny Il y a aussi votre corps. C'est un mouvement qu'il faut avoir. Donc au moment où la moto commence à lever, on met son poids bien sur ses fesses. Et on appuie sur l'embrayage et sur le frein pour bloquer la roue, pour nous aider à nous projeter en avant. Tout dans le même temps, il faut projeter son corps vers l'avant pour aider la moto à lever de l'arrière. Voilà la petite vidéo d'explication, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de répondre. Et surtout, si la vidéo vous a plu, mettez un pouce rouge ah oui j'ai bien sûr si vous voulez d'autres tricks il va falloir me motiver sinon j'en ferai pas allez je vais rouler